J'arrive à aller de l'autre côté pour prendre la voie générale, sur le maillot, sans mourir, c'est ça le jeu, hein. donc là je vais perdre un temps fou, je y avoir une traversée en 4 temps là, Allez, ah, là, je vu. Vu. Oh, là oui. alors d'accord, ok c'est pourri, est-ce que je peux aller traverser il faut que tu fasses en dessous, quoi. Voilà, à l'ancienne, old school. Sachant qu'il y a toujours du verre et du pipi là-dedans. Attention, je fais du vélo. Ah, bah dis-le. L'ambiance ici. Ah, ça sent bien fort le pipi, hein. Ah, oh, oui. La grande d'édition. Excellent. Excellent. bon, bon. Euh, Je peux remonter par là Oh, je me souviens plus. Je me souviens jamais de toute façon. On elle est par là, alors. Oh là là, tout à gauche. Oh là là, au secours. Il y a un col. Oh, elle arrive dans un parc, ça ne va pas. Oh. Là-bas, j'ai pas le droit d'aller à gauche. C'est un peu du genre n'importe quoi, là. Square Alexandre et René Parodi. Ah bah, ben, tu m'étonnes. Donc là, je vais attendre le moment où je ne veux pas mourir, mais pour y aller, quoi. C'est ça. Je vais aller à gauche, comme les gens, là. Je sais pas bien ce que ça peut faire, mais sur quoi je vais déboucher mais... Ah je débouche pas trop bien là. Ah non là je suis parti pour aller je sais pas où. Sur le périphérique. Non je pas aller sur le périphérique. Alors... Oh, je suis mort, je traverse à pied. Ça me gonfle. J'ai raté le coche. C'est pas bon. Mmh. Les piétons, ils traversent au bonhomme rouge. Avec des cyclistes. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous savez où sont les pistes ici Parce que moi, <rire> je ne pas que. Euh, <rire> c'est la mort, là. Je pense qu'il sait où on peut, quoi. <rire> c'est ça. OK. Euh, non, il y a, normalement, il y en a une qui contourne par en dessous, mais là, c'est n'importe quoi. Il y a des il y a du verre des... Là, je vous conseille de suivre la... C'est assez... C'est pas trop large, la place, la porte-maillot, maintenant, avec ouais. les travaux. Et puis après, vous remontez les champs. Ouais, je sais pas. Ah, bah, ouais, ouais. Sur la Grande Armée, c'est direct... Il euh, la... une grosse prise. il voilà, Faut juste passer ce petit nœud, là. Mais comme ça bouche, euh, ça va bien okay. se passer. Merci beaucoup. <rire> Bonne journée. Voilà, du coup je, je traverse au rouge, hein, donc... Voilà, j'ai raté mon fond. Non, c'est bon, voilà. Cet homme était au galapot. Excellent. Bonjour, vous savez où sont les pistes si cyclables ici En mode euh, hashtag au secours, putain, je vais, je vais crever. Oh, se débrouiller, là. Ah, oh, je suis ai géré. Mais bon. Je vais prendre un truc dans mon sac, mais... Je le plus tard. Allez bon, voilà. Bah, en voiture Simone une nouvelle circulation avec une flèche jaune de travaux et eh ben dis donc hein? alors 15 minutes hein? 15 foutues minutes juste pour faire le tour du maillot ces gens nous ralentissent. Hein. Ouais, quoi, je vois le problème. Mais bien sûr, que ici. Si. <rire> Sur la piste, ils me disent, c'est abruti. Elle est où ta piste okay. Attention, je suis là. Hein. Attention, je suis là. Attention, je suis là. Vous pensiez peut-être qu'il y avait une piste cyclable ici ah bon Je vois pas de panneau, je vois pas de panneau. Elle est fermée là-bas, la là contre-allée, monsieur.